Coucou Youtube! Tu me vois en train de boire du jus d'orange? Mais je viens de boire le lobby exactement de la même manière. Like cette partie, commente juste là et pense à t'abonner. Tu commences quand l'entraînement Caldera avec tes deux collègues? Très bientôt, frérot. C'est juste qu'il se passe tellement de choses en ce moment. On a pas mal de trucs à organiser et tout pour, euh, pour la fin du mois et, et septembre. Petit spawn, tranquille, ça se met bien. T'es crack, tu vas faire quoi Tu vas courir, tu vas sauter, tu vas rentrer là. Pas là Oh, yo mec. Ça c'est les bonhommes quand tu les tues c'est cool. Hein. Ils abandonnent, t'as pas besoin de les finir au sol. Parce que mine de rien, finir un mec au sol, ça te demande un nombre de balles, c'est un truc de ouf. Hein. Ok chat Oh non non pas ça Chut. Tiens J'ai pas envie de me faire baiser ma game Parce que je vais sur un, sur un colis que j'ai acheté Le fils de pute Oh le stream hacker de merde Il était allongé dans l'ombre les gars Il était allongé dans l'ombre Tu te rends compte ou pas T'imagines Tu joues comme ça les gars Bon Bah c'est bon Je viens de virer ce clochard de... C'est dommage, c'est dommage parce que j'étais pas loin de faire un bon truc hein. Mais attends mais on va mourir là, vu qu'il y a une fois de précision mon, cer mon cerveau il a tilté qu'après les gars J'ai eu une sorte de délai avec le cerveau Quand j'ai fait l'exec, j'ai fait attends C'est la pire idée Qu'est-ce que je suis con putain Et des balles comme ça les gars, tu les cales euh... Oh non non non non <rire> Marin Marin du 17000 <rire> 17000 c'est quoi c'est un charenté Oh je suis désolé Marin t'étais trop mignon Oh non non non non non Oh pas possible bordel je fais que crever je suis arrivé entre les deux comme une flèche les gars oh non non non non non non non je le voyais comme une sorte de chat un peu chelou Martin c'est dans sauf ce park le chat putain c'est vrai troisième colis que j'achète les gars ah là c'est bon, j'ai JPP d'acheter les colis. JPP. Yo, Jolan, salut Menguet, Colora. Ça va ou quoi Rotten good. Lui, ça allait pas, chat. Hein. Il, euh, il était pas dans la dans la bonne forme, on va dire. Aucune victime sur Je vais mettre que des shots incroyables comme ça jusqu'à la fin, là. Aïe. Je suis un lapin. Oh, tu <rire> que je vois que tu te fous de ma gueule, hein. Chut. Euh... T'as retourné ton arme contre toi, mon frère. Au hein. oh, bazar, chat. C'est cruel le bouclier. Hein. Jolie rotation en voiture. <tousse> Qu'est-ce qu'on lui a mis, huit